Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser une page de garde originale pour un cahier, soit à offrir en cadeau ou pour vous-même. Parce que nous avons tous besoin d'un peu plus de motivation et d'organisation dans notre vie, qu'il est important d'avoir un carnet ou un cahier qui corresponde à notre personnalité et à notre style. Cette vidéo va vous montrer comment personnaliser la page de garde d'un simple cahier en une création originale et cela avec une technique simple et facile à reproduire. Alors, de quoi avez-vous besoin pour réaliser cette page de garde Eh bien, vous pouvez utiliser plusieurs outils comme des feutres à alcool, des crayons de couleur, de la peinture à aquarelle ou de la gouache. Toutes les techniques sont bonnes. Vous pouvez aussi utiliser d'autres méthodes comme celle avec des pochoirs, des autocollants par exemple. Retenez juste... Que ce qui compte c'est de choisir une technique qui ne vous prendra pas beaucoup de temps ni de moyens et c'est pour cela que j'ai choisi cette technique, cette méthode pour sa rapidité et sa simplicité et en plus elle est relaxante, vous allez voir. Alors pour cette réalisation nous allons créer une sorte de couronne sorte de masse de fleurs avec des crayons de couleur. ceux que j'ai utilisés sont de la marque Arteza ils se présentent sous la forme de bâtonnets qui peuvent être utilisés comme des pastels c'est à dire que vous pouvez les prendre sous la paume de votre main et dessiner de grandes masses de couleurs en un coup de crayon ils sont également aquarellables mais pour cette réalisation je ne vais pas utiliser cette particularité pour rester dans la simplicité si vous n'avez pas ces crayons de couleur, vous, les, les, vous pouvez les remplacer par des pastels. Alors, si ces crayons de couleur vous intéressent, je vous invite à voir la vidéo dans laquelle je développe un peu plus sur ce sujet. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette réalisation est simple et relaxante, mais aussi créative et inspirante. Vous n'aurez besoin que de quelques crayons de couleur, d'une simple feuille de papier imprimante et de quelques feutres écoliers. Alors, pour commencer, vous allez réserver un espace pour écrire l'intitulé de votre page de garde que ça soit sous forme d'un cercle, d'un rectangle, d'un triangle, d'un carré, ça c'est à vous de, de voir Ensuite, vous allez choisir votre palette de couleurs vous allez choisir, on va dire, sélectionner vos crayons de couleurs, les couleurs que vous allez utiliser. Vous pouvez utiliser des couleurs qui vous parlent, par exemple, et qui correspondent à l'humeur du jour, c'est-à-dire l'humeur dans laquelle vous vous trouvez pour créer cette, cette œuvre. Mais si vous voulez quelque chose de, on va dire, de pétillant, de lumineux et de gai, prenez des, par exemple, utilisez des verts et des roses vives, par exemple, ou des, ou des, des oranges. Par contre, si vous êtes dans un euh, si vous vous sentez plus mélancolique alors utilisez des violets ou des gris colorés, ça c'est à vous de voir ensuite vous allez dessiner des fleurs une fois que vous avez sélectionné votre emplacement dans le, je veux dire l'emplacement dans lequel vous allez écrire le message ou alors l'intitulé de votre euh, cahier hein, vous, par exemple mon cahier de français ou alors mon cahier de notes ou alors euh, donc vous allez euh, sélectionner vos couleurs et ensuite vous allez commencer à, à dessiner les fleurs et c'est là que les choses deviennent amusantes car vous allez utiliser votre imagination alors moi j'ai dessiné ces fleurs sans aucune image de référence donc vous allez commencer par dessiner un contour avec une une seule couleur euh, vous allez utiliser par exemple une, une teinte rosée euh, et vous allez commencer à tracer les pétales on va dire avec le bâtonnet incliné vers le bas et vous allez commencer à dessiner le, la forme globale mais sans trop, euh, sans trop la colorier. À la fin vous allez repasser par dessus avec un feutre fin, vous allez dessiner le contour extérieur de la fleur. C'est pour juste dynamiser votre, votre dessin et vous pouvez ensuite tracer les lignes qui... Euh, qu'il y a à l'intérieur de, de chaque pétale pour euh, un petit peu représenter les nervures, les plis, etc. Ensuite, disposez vos fleurs autour du cercle ou bien du carré si vous avez choisi un carré ou un rectangle dans lequel vous allez placer l'intitulé de votre page de, de garde. Mais surtout n'oubliez pas que quand vous allez faire votre composition, diversifiez les proportions de vos fleurs. Mettez des fois, euh, dessinez des fois des fleurs un peu plus grandes, d'autres plus petites. Euh, et puis vous, aussi vous allez diversifier au niveau des contrastes. Des fois des fleurs un peu plus... Euh, plus clair, des fleurs un peu plus foncées et c'est ce qui va enrichir votre composition. Alors une fois que vous avez disposé vos fleurs autour du cercle dans lequel vous allez placer l'intitulé de votre page de garde, vous allez dessiner la végétation autour de ces fleurs en utilisant des couleurs complémentaires. Ça, cela va créer un joli contraste à votre page de garde et ça va mieux mettre en valeur les éléments qui s'y trouvent. Thank you. Et nous voilà pour la dernière étape de cette réalisation, vous avez le choix entre écrire le titre avec une jolie calligraphie à main levée ou si vous n'avez pas assez de temps comme moi, vous pouvez utiliser vous pouvez coller l'un des 11 titres que j'ai écrit pour vous et que je vous offre gratuitement pour vous faciliter la tâche et pour pouvoir les utiliser pour vos prochaines et futures pages de garde le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo j'espère que ce tutoriel vous a inspiré et encouragé à créer votre propre page de garde si vous avez des questions n'hésitez pas à me les laisser dans la section des commentaires ci-dessous je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre dès que possible si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de l'aimer de la partager et surtout de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait ce sera votre belle façon de soutenir ma chaîne et de m'encourager à vous produire davantage de vidéos n'oubliez pas de télécharger votre kit de coloriage gratuit le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo cela va vous rediriger vers une page qui vous demandera d'inscrire votre mail pour recevoir deux ebooks concernant le coloriage et un cours gratuit sur le coloriage d'un mandala avec des stylos gel ainsi que ma newsletter réservée aux fans de coloriage Vous recevrez des bonus, des tutoriels et conseils exclusifs pour bien débuter dans les techniques, dans les, les techniques de coloriage Dites-moi en commentaire si ce sujet vous a plu Je serai ravie de savoir ce que vous en pensez Quant à moi, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine mise en ligne Merci